bonjour j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va voir euh, un cours de communication pour les adolescents et les autres ça veut dire les adultes qui ont un niveau un peu euh, passable et qui aimeraient bien sûr améliorer leur façon de communiquer alors si vous aimez bien sûr euh, ces vidéos vous pouvez vous abonner s'il vous plaît hein, dans cette chaîne et aussi euh, Cliquez sur like si vous aimez bien sûr des vidéos. ou faites des commentaires s'il vous plaît au-dessous de chaque vidéo. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour avoir de nouveautés. Bienvenue. Alors, faire une réservation, c'est l'acte de parole à l'hôtel, c'est comme situation de communication. Faire les courses comme thème. Alors, à l'hôtel, ici, le réceptionniste avec un client, écoutons le dialogue. Hôtel du Melin, bonjour. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous avez une chambre libre Pour demain soir, s'il vous plaît, une chambre pour deux personnes. Euh, vous préférez une chambre avec un grand lit ou deux petits lits Avec un grand lit, s'il vous plaît. Alors, nous avons une chambre avec salle de bain et WC à 62 euros. Le petit-déjeuner est compris Non, monsieur. Le petit-déjeuner à 8 euros par personne. Très bien, très bien. Je prends la chambre. C'est à quel nom Au nom de Mercier. M -E -R -C -I -E -R. M-E-R-C-I-E-R. Mercier. Euh, vous pouvez m'envoyer un fax ou un courriel de confirmation, s'il vous plaît. Bien sûr, je le fais tout de suite. Alors ici, c'est une situation de communication, comme la réservation d'un hôtel, par exemple. C'est normalement lors d'une réservation d'une chambre d'hôtel. Alors, hôtel dit bonjour. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous avez une chambre libre Est-ce que vous avez une chambre libre pour demain soir, s'il vous plaît. Une chambre pour deux personnes. Et le réception répond Vous préférez une chambre avec un grand lit ou deux petits lits On a une chambre avec un grand lit. On a aussi une chambre avec deux lits. Deux petits lits. Alors, choisissez. Avec un grand lit, s'il vous plaît. Toujours à l'oeuvre, Alors, nous avons une chambre avec salle de bain et WC à 62 euros par nuitée. C'est n'est pas long. Le petit-déjeuner compris Non, monsieur. Le petit-déjeuner à 8 euros par personne. Très bien. Je prends la chambre. C'est à quel nom L'autre, elle va dire son nom. Au nom de Mercier. M-E-R-C-I-E-R Vous pouvez m'envoyer un fax ou un courrier De confirmation, s'il vous plaît. Bien sûr, je le fais tout de suite. Je le fais tout de suite. D'accord Alors ici, vous avez manière de dire, c'est une façon de communiquer correctement euh, en français, manière de dire. Pour réservation d'une chambre d'un hôtel, on dit, est-ce que vous avez une chambre libre Il n'est pas occupé, bien sûr. Non, je suis désolé, l'hôtel est complet. D'accord, je voudrais réserver. C'est à quel nom je vais prendre la chambre au nom de. Voilà. Alors, ici, grammaire comme adjectif qualificatif, on dit un petit lit, deux petits lits. C'est vraiment simple. Une grande chambre, deux grandes chambres. Attention avec S à la main. Un beau vase, une belle voiture. Un nouveau gouvernement, une nouvelle idée. De beaux vases, deux belles voitures. Alors, c'est ce qu'on appelle ici la formation de l'adjectif qualificatif, soit en genre, soit en nombre. Un petit lit, deux petits lits, une grande chambre, deux grandes chambres, avec S, un beau vase, une belle voiture, un nouveau gouvernement, une nouvelle idée, voilà. de, de, beau gars, de beau vase, de belles voitures. Voilà. C'est ça la différence. Alors côté vocabulaire, on a un hôtel, trois étoiles, une chambre simple, au contraire de double. Une chambre à deux lits, avec un grand lit, avec salle de bain, douche, WC, séparé, avec vue sur la mer, la montagne, un fax, un courrier de confirmation, le petit-déjeuner, est compris, il y a de la place dans l'hôtel. C'est le contraire, de l'hôtel est complet. Alors, vous venez maintenant de connaître quelques idées, quelques expressions, Comment faire une réservation d'une chambre à l'hôtel voilà. vous avez déjà vu le dialogue entre le réceptionniste et le client le réceptionniste est gentil avec le client euh, le client veut tout simplement réserver une chambre une chambre avec un grand lit mais malheureusement il n'y a pas de petit déjeuner, c'est-à-dire le petit déjeuner n'est pas compris et le, le prix pour, euh, pour la nuit c'est 62 euros pour une chambre avec un salle de bain pour une grande chambre, pour une, pour une, une chambre ayant un, un grand lit avec salle de bain et WC c'est 62 euros mais le petit déjeuner n'est pas compris Alors, le petit déjeuner est à 8 euros par personne c'est Monsieur Merci, au nom de Monsieur Merci. Alors, c'est Monsieur Merci qui a réservé euh, une chambre euh, avec un grand lit euh, dans un hôtel. Euh, vous avez vu aussi, côté grammaire, adjectif, qualificatif, la formation de. Ça veut dire le genre, la transformation au genre et au nombre. Euh, simple, pas d'exception. Il y a quelques exemples et vous avez vu euh, compris euh, vocabulaire, c'est-à-dire quelques mots et expressions véhiculées dans cette situation. Alors si vous aimez bien sûr la vidéo, vous pouvez mettre des likes. Et si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner dans la chaîne. Si vous aimez avoir de nouveautés, bien sûr, vous pouvez cliquer sur la cloche, vos commentaires, hein. ajoutez s'il vous plaît vos commentaires pour améliorer notre chaîne Je Communique TV. Avec vous, c'était Youssef Dalel de la chaîne Je Communique TV. A tout à l'heure et à la prochaine.